Bonjour à, à tous Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de The Darkness Keeper. Donc c'est un court métrage. Ce court métrage est passé au festival Court-métrage à Rennes. Donc maintenant on va parler des points positifs et négatifs de ce court métrage. On va commencer par les points négatifs. Alors on va pas se mentir, c'est comme une histoire banale, la petite fille a peur du noir un peu comme tous les enfants, donc elle essaie de vaincre sa peur et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de suspense car on peut facilement deviner la suite de l'histoire. Maintenant on passe au point positif. La transition entre l'animé et le réel est bien faite et malgré tous les points négatifs qu'on a pu dire, euh, on a quand même envie de savoir la suite de l'histoire. Et bien sûr, toutes ces peurs sont vaincues et l'histoire se termine par une apienne. Donc je conseille ce film à toutes les personnes qui aiment les courts-métrages euh, fantastiques et imaginaires. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique.